Bonjour à tous, bienvenue sur Phonetics, l'émission qui vous apprend à parler correctement en anglais. La dernière fois, souvenez-vous, on avait vu que par défaut, une voyelle était prononcée relâchée. Mais que dans certains contextes, appelés contextes de tension, ces voyelles étaient prononcées tendues. Mais que dans certains de ces contextes de tension, dans des contextes qu'on appelle de relâchement, ces voyelles étaient prononcées quand même relâchées. Bref, du coup, pour rester raccord avec le titre de la vidéo,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 encore un peu trop facile. Il existe certains cas en anglais où on se fiche de savoir si la voyelle est dans un contexte de tension ou dans un contexte de relâchement puisque de toute manière, elle sera transformée par un contexte qui fait qu'elle ne sera ni tendue, ni relâchée. Dans ces cas-là, la voyelle est dite « transformée » le plus souvent par des sons à proximité. Règle numéro 10. Le « i » se prononce « i » lorsque suivi de « nd » ou de « gn » en fin de mot. Et le cas échéant, le « g » disparaît. On y retrouve par exemple les mots « fine. Align, Resign ou encore Sign. Sign across my heart. Find. Find. Merci à Eric et Ivo Ken pour leur participation. Ici, il y avait bien sûr un piège, puisque en tant que locuteur du français, nous avons été conditionnés à prononcer la graphie in, 1, ce qui ne se fait bien sûr pas en anglais. On entend donc que Ivo Ken ne se laisse pas avoir, contrairement à Eric. Cependant, la prononciation d'Eric reste tout de même compréhensible et il évite aussi de tomber dans le second piège, le fait que les deux consonnes suivant la voyelle n et d ne bloquent pas l'attention. Ici, il s'agit bien d'une transformation de la voyelle particulière puisqu'on retrouve une prononciation tendue i au lieu d'une prononciation relâchée i comme ça aurait été le cas si on avait appliqué les règles vues précédemment. Mais attention notamment à une exception, wind. Règle numéro 11. Le o se prononce o lorsque suivi d'un L et d'une autre consonne. Bien sûr, il faut que cette consonne ne soit pas un L. On retrouvera donc ça dans des mots comme old, bold, cold ou encore soldier. Soldier. Soldier. Encore merci à Eric et Ivo Ken pour leur participation. Bon, ici, malheureusement, tout le monde est plus ou moins tombé dans le panneau. Mais ce n'est pas grave, rassurez-vous, ces deux prononciations seraient parfaitement comprises par des anglais. Ici, Ken évite de prononcer un L trop prononcé comme Eric. Ce qui est une erreur assez commune car, en tant que français, nous avons tendance, lorsque nous voyons un L, à vouloir le prononcer. Alors qu'ici, un anglais ne prononcera pas le L. Enfin, en réalité, si, il le prononce, mais pas comme en français. Et ce L a tendance à doucement disparaître. Mais ce n'est pas le sujet. Puisqu'ici, on se trouve donc dans une transformation de la voyelle et non pas un contexte de relâchement. Donc le O précédant le LD ne sera pas prononcé relâché A comme l'ont prononcé nos deux participants, mais plutôt tendu o Mais pas dans des mots comme D'O, Scraw ou encore ROW Mais attention toutefois à quelques exceptions, puisqu'on ne retrouvera pas cette règle dans des mots comme golf, Sharf, Involve, revolver ou encore solstice. Et notez aussi que lorsque l'on applique cette règle, le L ne se prononce pas lorsque suivi du son K, comme par exemple dans Folk ou encore Yoke, ou aussi du son M, comme par exemple dans Holmes ou encore Stockholm. Règle numéro 12. Le graphème OO se prononce OU lorsque suivi du son K. Et on retrouvera ça par exemple dans les mots book coque, ou encore lock. Mais attention, on retrouve aussi cette prononciation, comme une exception, dans des mots comme foot, good, good, boys, good gooseberry, huge, suit, stude, wood, wo, wolf, room. Quant à la graphie A, elle est souvent sujette à ces transformations. C'est une experte en la matière. Du coup, elle a droit à une ribambelle de règles, rien que pour elle. Règle numéro 13. S'il est suivi d'un L, lui-même suivi d'un F ou d'un M, le A se prononce en. Et cela provoque la disparition du L. Et on retrouvera cette règle dans les mots suivants. canf, This couch is cut in half. « I would like to exchange it for one that is not cut in half. » Attention à quelques exceptions pour cette règle, qui marche aussi pour la suivante. Les mots comme ambushers, ambie, ambuds, album, arch, alfred. It could be worse, Robin. You could be Alfred the Butler. Damn you, sir. Algebra, alphabet, altitude, Alveola, balcony, baffle, Bamro, calcium, calculate, Garbraith. Galvanize, Malcolm, Mathis, Pomo, Ralph, Salmon, Sarsify, Salvation, Scamp, Chant. ça en fait quand même pas mal. Règle numéro 14. Si elle est suivie d'un L, lui-même suivi d'une consonne ou d'un L en fin de mot, la graphie A se prononcera O en provoquant la disparition du L. Et on retrouvera cette règle dans les mots Salt, Stoke, On almost ou encore con Coming!